les bouts de kaolinite et smectite. La smectite verte et la kaolinite blanche sont deux variétés d'argile différentes. Les mêmes quantités de smectite et de kaolinite sont placées dans des récipients avec la même quantité d'eau. Lorsque la poudre et l'eau sont mélangées, on obtient une pâte presque solide avec la smectite et une boue liquide avec la kaolinite. La smectite est une argile gonflante. Elle a besoin de beaucoup plus d'eau que la kaolinite pour être liquide.